C'est pas vrai que tu réussis pas parce que tu n'es pas prof, ingénieur, avocat ou docteur. Ce n'est pas vrai aujourd'hui puis on le sait. Alors, pourquoi pas se donner les moyens de nos ambitions puis dire, tu sais quoi, là? on va commencer à être la seule place au monde là, où -ce que on va adapter l'éducation pour ce que la société, ce que nos jeunes aujourd'hui ont besoin. Pour que se réalise le plein potentiel de notre jeunesse, il faudra aussi de l'innovation en éducation. C'est ce que fait Fusion Jeunesse et Robotique First. Voici Lindsay Dodier au lac à pour l'avenir, on est Québec, l'endroit qui a le plus gros potentiel de tout le nord-est de l'Amérique du Nord. C'est vraiment la clé pour au moins les 20-25 ans qui viennent. Euh, Lindsay Dodier, bienvenue, re-bienvenue au Lac-à-Lepaule. Salut, salut, On est sur la route aujourd'hui euh, et puis euh, j'ai posé la même question à mmh. tout le monde. Euh, quel est la, le potentiel qu'on a quelle est la clé qu'on a besoin puis qui, mal, ben, malheureusement ou heureusement, mais ça prend de l'audace quand même pour l'utiliser. Mm -hmm. Puis Ça va nous amener puis dans 25-30 ans, on va dire, ça, ça, ça a été une maudite bonne décision. Ben, je vais commencer par un truc qui paraît un peu paradoxal, mais je pense qu'on a le potentiel d'avoir le potentiel. Mm. Dans, le, dans le sens que euh, le potentiel qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est à une place, où on sait les choses, mm. je veux dire, on avait des visions il y a quelques années, peut-être comme tu, tu, tu en fais référence il y a 60 ans avec René Lévesque qui avait des visions, mais ce qu'on savait tout, je crois pas, maintenant je trouve que euh, on est au courant de qu ce qui se passe avec euh, la crise climatique, euh, où est-ce qu'on peut s'en aller avec l'économie, on sait qu'on doit totalement réinventer notre système d'éducation, donc, comment tout le monde prend part à la conversation? Moi, j'aime pas quand les gens disent euh, faudrait juste qu'on travaille tout le monde ensemble et qu'on arrête d'avoir des silos. Les silos sont très importants, selon moi, parce que euh, c'est des expertises qu'on va chercher. Mm. Maintenant, où est-ce qu'on a... Quand je peux revenir sur ce potentiel-là. C'est qu'avec notre savoir, il faut maintenant développer où est-ce qu'on bâtit les taux entre les silos. Mm. Euh, des fois, c'est plus bas. Des fois, c'est plus haut. Des fois, c'est entre trois silos. Des fois, c'est juste entre deux. Mais il faut mm. continuer à à ne pas être généraliste, puis comprendre que tout le monde a son, son mot, son grain à mettre là, de, de sable là, dans l'équation pour qu'on arrive à quelque chose. Mm. Alors au Québec, euh, on a la chance d'être dans une société prospère, ouais. qu'on a accès à de l'information, qu'on peut aller chercher plus loin, qu'on a euh, des talents comme ça se peut pas. Euh, et puis ça, à tous les niveaux. Aujourd'hui, on parle d'innovation, euh, c'est un beau rendez-vous, je dois l'avouer, mais il y a beaucoup de gens qui manquent au rendez-vous. Mm. Euh, comme par exemple, on est une des places euh, au monde qu'on a les seuls six disciplines du design. Euh, le bien-être passe par du design, par exemple. On a le potentiel de devenir quelque chose parce qu'on a, ben a des grands. On peut pas le dire comme ça parce qu'on ne les laisse pas s'illustrer, mais quand on se promène dans la ville, sont où les, les bâtiments signatures? sont euh, C'est comme si on veut pas mettre... Euh, C'est comme si on est gêné de notre talent. Mm. Euh, on veut pas trop se mettre de l'avant. fait que C'est là que je dis que le potentiel, la clé, serait de commencer à, au Québec d'arrêter de niveler par le bas. Mmh. On est bon dans quoi? Qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant? Où est-ce que à place de dire qu'on est inclusif, on le devient vraiment? Où sont les personnes d'un certain âge pendant ce sommet? Du certain âge, je ne discrimine personne. Ils sont où les 70, 80, 90 ans que la tête fonctionne encore puis qui ont la mémoire? Ils sont où les 18 ans et moins? Même, je dirais même les 25 ans et moins. J'ai pas vu de tant de oh, jeunesse beaucoup, hein? que ça. Qui ne voient pas la vie de la même façon que nous, qui sont pas… Tu sais, tout à l'heure, on rigolait dans un des panels, puis on disait, euh, il y a un jeune qui devait envoyer son dossier par fax, puis qui euh, a dit, mais c'est quoi ça, un fax? Mmh. Mais justement, ils sont aujourd'hui pour nous dire, nous, notre réalité aujourd'hui, c'est ça. Mmh. Donc, moi euh, je pense qu'on doit pas oublier aucune couche de la société, euh, que tout le monde doit participer, mais tout le monde, quand c'est ton temps, tu sais, c'est pas grave si tout le monde n'est pas là. Mais des grands rendez-vous comme ça, c'est grave si tout le monde entend pas la même chose. Ouais. Ça, oui. Mais après ça, quand on met toutes les choses en branle, c'est allons chercher les forces de toucher chacun, regardons de quelle façon tout le monde peut contribuer, puis d'accepter que la contribution de l'autre, mais c'est pas nécessairement comme nous, on allait le faire. Parce que c'est ça qui fait qu'on est fort au Québec, c'est mmh. notre diversité. Mmh. Donc moi, je pense que la clé est dans qui on est, donc dans notre identité, diversité, dans le potentiel qu'on a de le mener plus loin, mais il faut maintenant le vouloir de le faire. Ouais. Et euh, euh, je sais pas, je pense que je l'avais dit à toi, je le dis à plusieurs personnes, je trouve ça euh, génial d'être dans une, une, une période de, de, du Québec où ce qu'on arrive à se doter d'avoir euh, un innovateur en chef. Vrai, mais c'est bien cool ça. Mm -hmm. C'est où d'autres au monde qu'on trouve ça? Maintenant, quand ça m'inquiète, c'est que l'innovateur en chef, présentement, il ne... Il ne parle pas avec tous les ministères, et comme je dis, ce n'est pas juste au niveau de la recherche, ce n'est pas juste au niveau de la science, il doit parler au ministère de la culture et des communications, il doit parler au ministère de l'éducation, l'innovation est transversale. Absolument. Et donc, mettons le de l'avant. Puis, tu sais, l'innovation, c'est sûr qu'on, tu sais, je suis convaincu que tu passes un sondage, dans la plupart de la tête des gens, l'innovation, c'est de la technologie. Exact, hein? exact. Tu sais, on s'entend, nous autres, on se connaît un petit peu, puis on… on on aime l'innovation sociale. Voilà, voilà, Toi, tu vis… En le fond, dans ton quotidien, euh, tu travailles auprès des jeunes mm -hmm. pour faire euh, de la persévérance scolaire, notamment, tu sais. J'innove en, en éducation, exactement. Oui, puis tu sais… Euh, donc, tu sais, euh, c'est parfois difficile, justement, t'sais, de dire, regarde, nous aussi, on a de la place, on existe, tu sais, à côté de la, de la technologie, à mm -hmm. côté des applications web, à côté des, des, euh, des, euh, des, des, des, de la robotisation. Comme, t'sais, t'sais, comment on fait pour euh, non seulement exister, mais euh, prendre ça comme une, une évidence euh, que, que l'impact est, est, est aussi important que ça? C'est une excellente question. C'est comme si on devait… C'est un peu l'œuf ou la poule. C'est l'humain qui fait l'innovation, mais on met pas l'humain au centre de l'innovation. Et on y va vers les technologies. Tu sais, c'est… Ben, on, on voit maintenant des Living Labs quand même, oui, tu sais, oui. euh, laboratoire vivant pour être euh, fils de la langue française. <rire> euh, tu sais, des Living Labs, dans le fond, c'est que tu mets toutes les parties prenantes dans, dans, dans la salle, tu sais, oui. tu mets l'utilisateur euh, final fondre. en plein milieu. Oui. Design Thinking, euh, tu en as parlé du design tout à l'heure. Oui. Euh, tu es en, en, justement, tu sais, dans... L'innovation, c'est pas une fin, c'est un processus. Là, ouais. Tu t'engages dans un processus, puis la société devient riche parce que tu utilises un processus innovant et non pas, faut faire l'innovation, puis là, parfait, la case est cochée, on a innové. Non, c'est le processus qui est enrichissant, là, plus que le résultat d'une innovation comme telle. Ouais. Toi, dans, dans ton travail, tu raccroches les gens mm -hmm. dans un processus d'éducation, dans un processus d'apprentissage, on, on comprend très bien que ces enfants-là, ces jeunes-là, se retrouveraient euh, euh, au crochet de l'État, disons. Ouais. Euh, Donc, premièrement, félicitations. <rire> Merci, <rire> mais, mais c'est intéressant que tu la comme ça parce que, tu sais, on est dans 23 communautés autochtones au Québec. Euh, on est dans des milieux défavorisés. Euh, on est dans des classes d'accueil. On est avec euh, des jeunes qui ont des troubles du spectre de l'autisme. Euh, puis, tu quand on a la dernière fois qu'on a été évalué, on disait que chaque dollar investi euh, pour Fusion Jeunesse, c'est 16 dollars redonnés à la société. Ça, bon, c'est une, une étude indépendante. Ouais, qui te. mais ouais. ça devrait être plus aujourd'hui. Mais tu sais, dans cette étude-là, -là, qu'est-ce qu'il disait? Par exemple, dans les communautés autochtones, quand on les laisse, euh, euh, mettons, euh, dans, dans le système scolaire, c'est moins de violence, mm -hmm. c'est moins de vandalisme. Mm -hmm. euh, dans certains euh, quartiers de Montréal, ben, c'est moins de jeunes qui se ramassent en milieu carcéral. Et, et quand ils sont en milieu carcéral, ben, ils vont pas à l'école. Tu, tu dois payer pour euh, leur hébergement, là, je vais le dire comme ça, là, euh, leur nourriture, etc. Donc, euh, on évite tout ça. Euh, on est partie prenante, en fait, de la Société Prospère Québécoise, parce qu'en fait, euh, on participe à former des jeunes qui veulent faire la différence aussi, mm -hmm. plutôt que dire, euh, moi, je vais pas à l'école parce que malheureusement, même si on le sait, quand je te parlais de savoir puis qu'on prend pas action, on sait aujourd'hui que le système scolaire c'est pas fait pour tout le monde. Ben on le sait. Mm -hmm. Où est-ce qu'on a l'audace de se dire on va changer Comment ça se fait qu'il y a certaines années puis on est encore la seule place au monde qu'on s'est dit, c'est là nous qui sont pas encore prêts pour l'université, on va créer des cégeps. Ils vont aller voir est-ce qu'ils sont plus techniques, est-ce qu'ils sont plus sciences, est-ce qu'ils sont plus arts avant d'aller à l'université On l'a fait à l'époque. Ça existe encore aujourd'hui. Mmh. On s'est dit nos jeunes, là, nos jeunes qui viennent pas là, de famille menties, etc., là, comment on s'assure que quand ils arrivent en maternelle, ils aient le même, même, même euh, bagage que mmh. tous les autres on va créer des CPE. On l'a fait. Mm -hmm. Pourquoi on a eu la force du vouloir, puis on l'a fait il y a quelques années, puis qu'aujourd'hui, on se dit, ben, on sait que les gars décrochent, on sait qu'ils ont besoin de plus de bouger, il faut qu'on stimule plus les filles en sciences. Euh, on sait que, tu sais, présentement, faut aller à l'école pour avoir des présences, pour pouvoir faire les examens, pour pouvoir passer à l'année suivante. On continue à former comme si on faisait des professions libérales. Alors qu'aujourd'hui, sky's the limit. Non, Je ça. te suive dans ton office de la langue française. <rire> euh, et donc, euh, et donc... Euh, tu peux devenir entrepreneur, tu n'es pas obligé de faire… Tu sais, tes études le plus loin que tu peux pour te donner une structure dans ton cerveau. Mais tu sais, pas vrai que tu réussis pas parce que tu n'es pas prof, ingénieur, avocat ou docteur. là c'est pas vrai aujourd'hui, puis on le sait. Alors, pourquoi pas se donner les moyens de nos ambitions puis dire, tu sais quoi, là, on va commencer à être la seule place au monde là, où que on va adapter l'éducation pour ce que la société, ce que nos jeunes aujourd'hui ont besoin. Puis les jeunes, ce c'est pas la société de demain. C'est les gens dans quelques années qui vont être tes boss, ouais. tes employés, tes bénéficiaires, tes clients. Mais mm -hmm. comment tu arrives à les servir ou comment ils arrivent à être là pour la société si tu les outils de la même façon que tu l'as été, que nos parents y ont été, y a 30, y a ont été éduqués il y a 30, 60, 70 ans, ça marche pas. C'est la base. C'est clair. Donc, euh, moi, je me dis es ce potentiel-là qui se retrouve à travers tous les exemples que j'ai pu te donner. Si tu veux vraiment de se dire. Regarde, on se retrousse les manches, on se met en action, puis on va aller vers autre chose. Mm. Tu sais quoi, ça se peut qu'on se casse la gueule? Ça se peut. Mais tu sais, c'est correct, parce que c'est ça de l'innovation aussi. Ah, quand on fait des pâtes, là, puis on les pitche sur le mur, c'est pas de se dire, « Oh my God, sur les sept que j'ai l'ancienne, les trois qui ont collé, ils sont prêtes. Comment ça qu'il y en a nos quatre qui sont tombés à terre? C'est la même raison pourquoi ils sont tombés à terre. Si je remets dans l'eau, je les repitch, est-ce qu'ils vont coller, tu sais? Va chercher tes réponses pour ouais. pourquoi que ça n'a pas fonctionné, puis continue, va plus loin, parce qu'à bien il faut quand même que tu manges. tu sais, c'est comme... Tu sais, c'est tellement important parce que, tu sais, dans la société, on, on connaît certains défis. Bon, euh, le Québec n'est pas la place où il y a le plus haut taux de natalité, tu sais. Mm -hmm. euh, donc, ça veut dire que nos enfants sont très précieux pour notre société. Ouais, ouais. Euh, on peut pas se permettre de, de négliger des potentiels. Non. On peut pas. Puis, de toute façon, ces enfants-là ont des droits. T'sais? Aussi. Ils ont des droits, mais ils ne sont juste pas capables de les, de les défendre. Non. T'sais, ça prend du monde pour défendre ces droits-là. Tout à fait. Euh, autre chose, le vieillissement de la population. Ouais. On le voit, là. le ouais. mur, dans 20 ans, ouais. t'sais, ça va coûter une beurrée, là. Puis ces gens-là qui vont partir, ben, en ce moment, ils contribuent encore dans notre société. Il y en a fait en en encore sur le de la marché société, du travail. De la, aussi, de la population active, effectivement. Ouais. Donc là, euh, quand euh, on saigne les deux bouts, si on ne fait rien, on va perdre nos générations plus vieilles, qui sont ouais. en nombre important. Puis nos jeunes, si on ne met pas quelque chose en place dès maintenant pour les, les, les raccrocher, pas nécessairement dans le système, ouais. euh, mais les, les comme tu l'as dit tantôt, leur apprendre à apprendre, tu sais, ouais. les les les initiés à, à, à s'entreprendre en, en quelque sorte. Comment tu fais toi dans dans ton organisation Fusion Jeunesse puis euh, euh, Robotique First ouais. que, Comment tu fais pour intéresser les jeunes à dire, garde je vais donner une autre chance parce que la dernière fois c'était pas, ça goûtait pas bon. Hein? <rire> en fait, c'est très simple parce que le jeune est un humain, l'humain. En tout cas, l'humain québécois, je peux dire, on a besoin de concret. On a besoin d'applications de, de, de, de, de, tangibles de qu'est-ce qu'on fait, puis de résultats. Mm. On n'est pas une, une société qu'on se dit, on est larve, puis on regarde le temps passer. Non, non, on veut voir, ça bouge, etc. Donc, euh, nous, on, on procède par apprentissage, par projet expérientiel. Okay. Donc, ce qui permet aux jeunes d'être motivés, c'est qu'à la fin de l'année, on n'est pas juste quelqu'un qui va venir faire une activité dans le gymnase un vendredi après-midi, puis on a dit Ah, oh, vous, on a eu du fun, salut! » On met quelqu'un qui devient comme un superstar dans la classe, donc c'est un jeune universitaire euh, qui œuvre dans quatre, un des quatre grands domaines de nos programmes à fusion qui sont soit en arts et culture, soit en sciences et génie, soit en design ou soit en entrepreneuriat. Mm. Donc, on a 20 programmes en tout. Et donc, selon qu'est-ce que les jeunes veulent développer, puis c'est comme par exemple notre programme de jeux vidéo, mais euh, mais ben c'est pas vrai que c'est tous les jeunes qui codent, il y en a un qui va faire la musique, mm -hmm. il y en a un qui va écrire le storytelling, il y en a d'autres qui vont faire les dessins, il y en a d'autres qui vont coder effectivement. Et ça, ça veut dire que dans ton cours de maths à la place de faire de l'algèbre juste pour avoir ta démarche, ouais. ben tu vas coder ton jeu vidéo mm. euh, en français à la place de juste recopier une dissertation ou quoi que ce soit, ben tu vas écrire le storytelling. Fait qu'il y a un but pourquoi tu le fais, puis la personne universitaire qui vient dans ta classe, c'est pas ton prof, c'est pas ton parent. C'est un adulte cool qui est là pour toi, semaine après semaine, qui te dit t'es tu es important, tu vas réussir mmh. à faire quelque chose. Mmh. Et à la fin de l'année, tu as ton projet concret. Tu as créé ton jeu vidéo à la fin de l'année. Si je parle de jeu vidéo, mais en théâtre, ils vont monter leurs pièces euh, en mode. Ils font une collection de mode que c'est même leur, les amis de la classe qui défilent. Donc, on démocratise la mode. c'est pas juste des, des grandes échalotes qui... Euh, qui euh, non, non, tu as du frisé, tu as du basané, tu as du petit, tu as du grand. Tu sais, on a de tout. Um, donc, le projet fait que, dès qu'on rentre dans une classe, le taux d'absentéisme chute de 40 hein? Les gens, ils disent, je veux faire mon projet Fusion Jeunesse, je veux faire mon projet robotique First. Wow. Donc, à ce moment-là, tu te dis, c'est pas compliqué, tu les intéresses à quelque chose de spécifique où ils vont avoir un résultat. Mm. Je veux dire, c'est pas sorcier. Donc, c'est sûr que mon rêve ultime, ce serait que tous les jeunes du Québec apprennent par projet expérientiel. Ouais. Mais tu sais, on, on, on se concentre sur les jeunes de la société que si papa maman paye pas un cours de théâtre ou te t'incite pas à faire des sciences ou tu pas dans un collège privé ben au moins que quand tu arrives dans 5 7 ans sur le marché du travail tu as la même boîte à outils que ton voisin que lui qui a fait brébeuf ou quoi que ce soit. Mmh, mmh. Donc euh, oui, c'est sûr, moi j'aimerais que tous les jeunes du Québec là, soient comme ça puis comme je te dis, c'est pas comme si oui, c'est une idée de génie que le président fondateur a eu à l'époque, Gabriel-Brave-Lopez, mais euh, mais en même temps, c'est tellement, pour moi, c'est tellement comme un, un constat. Euh, oui, on va savoir pourquoi on le fait, puis après, on a un résultat. Voilà, c'est pas plus euh, compliqué que ça. Là. Moi, je, ce que j'aime de ta, ta, ta formule, c'est que, tu sais, bon, euh, l'éducation, on voit souvent ça comme étant, bon, la littératie, les mathématiques, l'histoire, tu sais, puis... On parlait de silo pratiquement tout à l'heure, toi, tu étais un petit peu plus transversal voilà. à ce moment-là. Puis à la fin de l'année, au lieu de recevoir un bulletin puis de dire, tu tu as 72 ou maintenant, on les chiffre même plus, les mm -hmm. résultats pratiquement. Mm -hmm. À la fin de l'année, tu as une fierté d'avoir réussi ouais. un projet ouais. que tu peux montrer aux gens puis qui trouvent ça cool, puis tout ce que tu as envie de revenir l'année prochaine et en faire un autre. Là. Exactement, puis euh, c'est pas non plus juste leur dire qu'ils ont fini leur projet puis bravo, tu le fais, on fait une célébration à la fin C'est ça, célébrer. C'est pas dans ton dans ta classe que tu vas devant quand, quand on faisait des, des, des euros, quand on était ouais. petit puis qu'on allait devant la classe, puis on disait « voici, qu'est-ce que j'ai fait à la puis, maison ». Mon Dieu, qu'il y, y a du monde qui sont juste pas performants à ce moment-là parce qu'ils sont pas faits pour ça non plus. Voilà, t'sais? fait que nous, dans les équipes, il y a quelqu'un qui va pitcher, il y a quelqu'un ouais, qui va présenter. Ouais. C'est pas, On va pas forcer lintro veut à dire « Viens parler devant la classe, tu n'as pas le choix. Ouais. » Non, non, non. non. Donc, quand ils présentent à la fin de l'année, ben, en temps non pandémique, ben, on loue le stade olympique. Ouais, C'est une, une célébration. Les autobus jaunes arrivent au stade olympique. Wow. On a une équipe de prod qu'on qu met en... Euh, on, on habille le stade olympique du thème de l'année, puis euh, les écoles viennent, mais en mode, il y a, il y a un catwalk, puis il défile sur euh, la, la passerelle. Donc, euh, c'est ça. Euh, en entrepreneuriat, ils vont pitcher devant les dragons, les vrais, comme à la télé, ouais, ouais. Nicolas Duvernois débarque puis vient juger les, les projets de nos petits qui pitchent euh, en design environnemental, ça va être sûr qu'ils disent « Ah oui, mais quand je vais la, dans la grande ville, c'est eux autres qui ont fait, euh, je sais pas, qu'est-ce qui peut avoir du quartier des spectacles, des balançoires par exemple, on va aller chercher du monde de délits tous les jours, ou des trucs comme ça. » Donc euh, on le met au plus haut niveau possible en robotique. Ils ont eu la chance une année de parler en direct de, avec David Saint-Jacques qui était dans la Station wow. Spatiale Internationale. Puis tu sais, c'est comme, ils se rappellent de ça ben toute oui. leur vie. Là. C Donc, sûr. La célébration, c'est vraiment, tu travailler travaillé fort pendant toute l'année. Puis bravo, puis on te met à un autre niveau. Puis les jeunes, ça les marque. Puis souvent maintenant, vu qu'on a 13 ans d'existence, de, fusion jeunesse, avec la traçabilité, ben les jeunes, quand ils continuent leur parcours universitaire, ils vont étudier en dans le programme. le ouais, le tu aussi? Pour, euh... Des gens qui ont fait tes oui, progrès, tes oui. projets, puis qui viennent dire eh, « moi j'aimerais ça le faire maintenant avec des jeunes ». Ouais, ils deviennent des mentors, ils deviennent wow. des coachs, ils deviennent des cordeaux. J'en ai même un qui développe un nouveau programme de robotique, Yazid, dans notre équipe. Euh, on parlait cette semaine que ça va être notre dixième festival cette année, depuis qu'on a créé Robotique First Québec. Et puis il dit « mais Moi, j'étais là au premier festival, ah mais comme participant. Ah ouais. Mais là, il fait partie de notre siège social. Tu une petite larme. Euh, ah, moi, oui, oui, je suis oui, sensible, hein. sensible là-dessus. <rire> Donc, euh, maintenant, ils font partie de l'écosystème ouais. Fusion Jeunesse. Euh, ils, ils viennent bénévoles lors de nos nos activités. Euh, c'est ça, ils vont étudier dans le domaine que... Des fois, tu les croises, c'est pas ça directement, puis tu en croises un dans un ascenseur un moment donné. Puis, hey, j'avais fait euh, Création Jeux vidéo mais là, je suis programmeur pour une banque. Mais ça reste de la programmation. Puis, hmm. avait, on n'avait pas éveillé sa passion à ce moment-là. Là, on le sait on tout, ce serait pas. rendu dans la société, Absolument. on le sait pas, mais, euh... euh, ouais, te... Est-ce que cette audace-là, cette clé nécessaire, ça serait pas de dire au ministère de l'Éducation « Hey, faites donc confiance, faites... faisons-nous confiance et déléguons un petit peu plus par en bas dans la pyramide, là, tu sais, puis laissez les gens d'en bas, ben, en bas étant le, le premier niveau là, des écoles puis des, des, des, des structures qui existent pour qu'ils puissent prendre leur propre décision comment ils vont la faire l'éducation tu puis se faire son living lab là, de façon locale au lieu d'avoir euh, des, des, des, de la technocratie là qui décide qu qu'est-ce qu qui va être dans le programme cette année ou euh, whatever. Là. Mais ça peut être une clé, mais je continue à dire que de l'éducation, c'est aussi transversal. Ouais. Fait que ça serait pas juste au ministère de l'Éducation. Comme je te dis, ça, il y en aura un bout en culture, il y en aura un bout en économie, parce que c'est la société. L'éducation, ça passe à travers la société. Donc, oui, l'éducation, mais en dialoguant avec d'autres. Mm. Puis après ça, c'est de se poser les vraies questions à la base. Est-ce que quelqu'un qui finit l'école puis qui sent qu'il peut contribuer à la société en étant passionné vaut plus que quelqu'un qui a eu 100% toute sa vie? Selon moi, oui. Mais hein? Parce que t'as beau avoir eu 100%, tu peux être pas intéressé à rien de ce oh que oui. tu vas faire. Tu peux quoi, prendre des... ton chèque à toutes les deux semaines puis voilà. de, c'est tout. Puis d'accepter aussi qu'il y en a, tu sais quoi? C'est pas ça, le rythme. Le rythme, c'est d'avoir une routine. Mmh. Le rythme, c'est pas de tout changer. Tu sais, On parle d'innovation. mais Le rythme, pour certains, c'est de sentir que le matin, ils font juste prendre peut-être la même sandwich pour dîner. Mmh. Ils se lèvent à une telle heure. Ils se rendent à quelque part que c'est safe pour eux. Ils font quelque chose de machinal toute mmh. la journée. Ils ont fini vers trois heures, quatre heures. Ils repartent, mais ils ont vu des gens qu'ils connaissaient mmh. dans leur milieu de travail. Ils ont ouais. fait quelque chose qui leur a pas demandé leur cerveau tant que ça, mais c'est ça qu'ils aiment faire. Ouais. puis faut pas tout remplacer ces jobs-là non plus par de la robotique ou quoi que ce mmh. soit. C'est des gens qui contribuent à la société. C'est des Super. gens qui veulent pas rester chez eux non plus. Donc, euh, c'est une éducation générale comme ça que ça nous prend. fait que Cette personne-là, par exemple, qui aurait vraiment pas besoin de son chimie physique ou quoi que ce soit, on peut estimer qu'il est aussi performant s'il a atteint certains « skills ouais. » euh, à un certain âge. Puis c'est correct aussi. Ben oui. On n'a pas besoin de tout avoir des PhD là, pour pouvoir être actif dans mmh. la société québécoise. Hein. Super. C'est une super belle conclusion, <rire> uh, Lindsay, je, je te remercie. Je, je, des fois, les gens, je leur dis, hey, je t'oblige de réussir tout ce que tu essaies, parce que ce que tu fais, je trouve c'est très, très, très important pour notre société. Tu es en train de faire de l'innovation sociale mm -hmm. tu sais, d'une façon euh, concluante. T'sais. Tu fais des, plus que des preuves de concept. De toute façon, ça fait 13 ans que j'ai compris ouais, ce modèle-là. Euh, il est probablement dû pour l'expansion, j'espère? Bon, on est rendu en France. On wow. n'est plus à, juste au Québec, on, on avait développé l'Ontario il y a six ans, parce qu'ils okay. avaient aussi des problèmes de persévérance scolaire. Euh, au Nouveau-Brunswick, euh, j'ai ouvert moi il y a deux ou trois ans maintenant, puis euh, maintenant en France, on est à, Bar à Bordeaux, tout, aussi dans la région Paris-Île-de-France, mais toujours avec le même modèle, sur les jeunes défavorisés, donc nos jeunes ciblés, ouais. et avec quelqu'un universitaire qui vient à être la superstar dans la classe puis qui accompagne les jeunes à l'année. Donc, euh, moi j'aime bien ta phrase où ce que tu dis, des fois tu parles à des gens tu leur dis que tu l'obligation de réussir, moi je la tweak un peu puis je dis, fais toujours le mieux que tu peux. Ouais. Quand tu es arrivé là, ça se peut que toi t'arrêtes mmh. à huit, l'autre à 9, l'autre à 10, l'autre peut se rendre à 12, ouais. mais on est complémentaire, ouais. mais tu fais toujours le mieux que tu peux. Merci de m'avoir corrigé. C est, c est si je te de... corrige pas, tu peux prendre la, <rire> la tournure que tu veux, mais moi, je, sais mais comme je trouve ça, ça beau, je vraiment, bravo. Donc, merci merci, beaucoup, merci pour ton temps. Bye-bye. On ne le répétera jamais assez souvent, les enfants sont notre plus grande richesse et leur éducation, ça concerne toute la société, ça doit être une priorité. La à l'épaule est une production en collaboration avec le Mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec on veut faire du Québec une nation qui est riche de son intelligence, de sa créativité et surtout de son audace. Pour ça, il faut changer le monde. Ça se fait un élève à la fois. Aujourd'hui, vous avez peut-être appris. Si vous aimez ce que vous entendez, mettez des commentaires, des étoiles sur les plateformes sur lesquelles vous écoutez les balados. C'est important pour qu'on se fasse découvrir. Je m'appelle Charles-Olivier Roy. À bientôt pour un autre La calais -Pôle.